Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on va faire le second semis de courgettes et des trombolinos. On est le 28 avril et vous entendez c'est en train de pleuvoir. C'est la bonne aubaine pour les plantes dehors, on commençait à manquer d'eau. Et là on a une semaine pluvieuse, c'est excellent. Bon là maintenant on doit en, Faut en garder pour plus tard. pas l'habitude moi de semer les courgettes directement en pot. J'aimais souvent dans des bacs à poissons, mais là comme j'ai pas de place, j'ai voulu faire des tests de fleurs euh, parce que j'ai eu pas mal d'échanges de graines. Et puis euh, vu le temps dehors, c'était sec. J'ai dit pour assurer le coup, on va en semer euh, dans deux bacs à poissons. Et dans le coup, ben bah, j'ai pas la place mais bon ça, ça marche bien ça m'arrive c'est en, en dernier recours des fois quand il me manque de plans je les sème directement en pot Mais j'aime bien repiquer je pense que je repiquerai cela je vais mettre les courgettes dans des petits pots comme ça je vais mettre les trombolinos là dedans j'en ai amené quatre il manque un pot. Bon, Celui-là, je l'ai récup... Ils avaient tous été récupérés à déchetterie Bon, je sais pas ce qu'il avait eu. Il est encore en bon état. Ben, ça va pour bien. Ah si ça a logé. Bon là, vous pouvez mettre euh, ce que vous voulez comme terreau. Bon là je viens. Le terreau que j'avais été déçu là, je sais plus où j'avais acheté celui-là, c'était du terreau de semi. Et je m'en débarrassais alors dans le coup je je se mets là-dedans. Bon, dans le coup j'ai mis trois quarts de terreau dans le dans le pot. Voilà c'est trombolino. On voit pas beaucoup de différence on croirait que c'est une courgette. Que je fais tout simplement ils sont bien assez gros surtout la forme arrondie là vous voyez vous pouvez déjà distinguer en fait là la racine sort par là et là on distingue à l'intérieur des deux les deux feuilles qui sortent après quand ça naît il suffit de poser simplement comme ça et là après on met le terreau comme ça quand vous arrosez la graine sera pas découverte et ça sert à rien de, de mettre ça trop profond non plus c'est pour ça que en remplissant un pot trois quarts vous risquez pas vous tromper et je fais ça un par un c'est surtout toujours comme ça je vais faire un test pour jonathan et on va faire ce test dans le coup avec les courgettes. Là c'était celle de 2017, pas celle de l'assassinat de, de la semaine d'avant. J'espère que ça vous dérange pas trop la pluie. Bon, elles sont un peu collées. Et je vois que celles quand même de, de 2018, elles sont quand même plus bombées. J'en ai eu moins en quantité. Alors ce qu'on va faire. On va faire des tests. Euh, parce qu'on m'avait demandé comment les semoirs ils faisaient euh, dans les grands champs. Et j'avais répondu que ils mettaient jamais la graine, euh, la tête comme ça, là. Ça arrive jamais. Parce que quand elle tombe, elle tombe euh, soit à plat comme ça ou soit sur, sur le côté après. Soit sur le côté comme ça. Alors, ce qu'on va faire, je vais en mettre deux à plat, deux sur le côté, et deux à ma méthode. Et on va les, on va voir un peu plus près. Deux à ma méthode, deux comme ça, là, sur le côté, là la graine couchée et de totalement à plat je vais pas les mettre la tête en l'air parce que je sais immédiatement que quand la, le plantule va germer les feuilles arriveront pas à sortir et je veux pas faire mourir de graines mais je vous déconseille surtout ce que voilà ce que je voulais vous montrer là comme ça là c'est l'erreur à pas faire Alors voilà j'ai tout tout rajouté un petit centimètre euh, 1,2 cm pour couvrir la graine et après on arrose cela le terreau était pas au top mais faut que je m'en débarrasse de ce terreau parce que franchement euh, rien ne vaut au sujet de vertige en terreau de semis alors là pour les fleurs j'avais essayé euh, les deux il y en a un qui a loupé avec celui-là, là ça loupé, c'est trop pff, trop tourbeux, tandis que celui-là de Fertigène, bah, les, toutes les graines ont réussi à 100%, c'était des, des Godessia, les petites graines. C'est là que je vois quand même l'importance d'avoir un bon terreau tamisé et tout ça. Ah bah t'es Yann, <rire> Bien arrosé. Là, vous voyez, dans, dans 20 plans, je vais mettre quasiment un demi, un demi-litre, ouais, d'eau. De quoi imbiber euh, le terreau. Et normalement, euh, quand il y aura du soleil, ça va mettre une petite semaine à net. Dans le coup on va faire un petit tour de serre Là, vous voyez euh, les vieux sacs de potasse d'alsace servent de voile d'ombrage c'est quand ça fait chaud euh. et petits plants. Euh, faut savoir que aussi ils ont chaud alors on va se mettre à hauteur vous voyez les plants de début mars ils sont quand même jolis. Hein. Alors là, il y a toutes les variétés. Il va falloir que je les rempote dans des plus grands pots. Là, bon, quelques fleurs que j'ai pas pu rempoter l'autre jour. Encore d'autres. Une courgette, bah, je l'avais laissé tomber l'autre jour dans, dans ma vidéo. Je trouvais plus. Elle était tombée euh, sur un bac, en fait. Alors, j'avais remise. Là, c'est les dernières tomates qui euh, ont été semées il y a 15 jours. Il va falloir que j'y repique. La celle de du 20 et quelques de mars. Après des gaillardes, je crois que ça c'est des delphinium ou des godessia Il euh, y a un peu de tout, cosmos, les hypomé. Il bon, y en a un qui fait la tête là, Il doit y avoir un puceron, Il va falloir faut surveiller quotidiennement ça ou hebdomadaire je nettoie euh, sous si je vois des pucerons et ou tout ça je les, je les enlève Parce que Je suis sûr qu'il y en a là sous les sous les courgettes normalement ils vont sur les courgettes ah bah ben non ils me font mentir c'est ça c'est les courgettes que j'ai semé avec vous. vous voyez elles sont jolies Bon, je sais pas ce qu'elles avaient eu quand elles ont sorti. Euh, elles avaient eu le bout là des feuilles euh, toutes blanches, mais voilà. Ouais, je vois que ça pousse quand même. C'est peut-être le fait de les avoir transférées directement de la terre sans les faire sécher de la courgette. Là, les capucines qui sont en fleurs. Là, il me reste 20 choux que je vais planter dans un coin de verger où il y a un moment que j'ai pas fait de jardin. Dans le coup, j'avais pas prévu du tout de place pour tout ce petit monde, et je vais passer la grelinette aujourd'hui pour euh, après les planter en terre. Il reste encore des salades, les boutures. Euh, elles ont eu chaud l'autre jour, mais bon, elles sont. Ça a l'air de pousser quand même. C'est pas vigoureux, mais je pense que ça va pousser. Bon, les feuilles de chêne porte bien alors non ça fait une forêt alors là c'est la février on voit la première fleur alors les marmandes elles ont ça de typique ça c'est une grosse fleur ça fait après un fruit difforme certains les coupent moi j'aime bien avoir des fruits difformes c'est assez marrant ça fait surtout ça sur après là je vous en ai pas parlé mais c'est les bouteilles euh, janvier et février bon, on voit quand même une différence hein. dans les bouteilles elles ont moins de vigueur que, que ma méthode le petit mars la fleur est là quand même et janvier il est en floraison on verra bien qui c'est qui va gagner Une grande vue de la pépinière et moi je vous dis à bientôt